Pas bien là, bah ben non, on n'est pas bien. Il fait froid, on est dehors, euh, c'est la galère. Un petit peu, tu veux qu'on aille où? Je sais pas pourquoi tu m'as ramené là. Hein. On serait mieux au G Urbain. Tu connais, c'est où ça? C'est sur la guerche. Sur la guerche, ouais, Mais c'est où à la guerche? Bah ben, écoute, faut regarder sur le site internet. Mais moi, je sais qu'on m'a dit que c'était bien là-bas. Hein. Ambiance conviviale, on y va, ben ouais mais si on n'a pas l'adresse, on peut pas y aller. Les ben tout va tout va tout va bien